Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur t'a connu. Il t'a connu avant que tu ne sois toi. Il t'a connu avant que tu ne sois sur cette terre. Et il t'a prédestiné au salut. Alléluia. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Que les circonstances de la terre ne te fassent pas comprendre que le Seigneur t'a oublié. Il te connaît et il t'a connu. Il est ton père. Mmh! Celui qui a manqué, manqué l'affection depuis longtemps, laisse-moi te dire que le Seigneur est ton père. Et il te donne l'amour que l'homme ne pourra jamais te donner. Tu as été blessé pendant longtemps, depuis les années, ton cœur a été tellement blessé, tu as été blessé. Et le Seigneur te dit, laisse-lui qui pense le cœur brisé. laisse lui qui pense le cœur brisé. Il te connaît. Il connaît ton problème. Il connaît ta souffrance. Il connaît tout ce que tu as enduré. Alléluia, il te connaît. Tu es l'œuvre de la main du Seigneur. Oh, moi, je suis l'œuvre de tes mains Papa, je vis pour toi Oh, moi, je suis l'œuvre de tes mains Papa, je vis pour toi Est-ce que tu peux chanter avec moi Je suis l'œuvre Oh, moi, je suis l'œuvre de tes mains Papa, je vis pour toi toi. La chance est simple Je suis l'œuvre de tes mains Oh moi je suis l'œuvre de tes mains Papa je vis pour toi Je suis l'œuvre de tes mains Oh moi je suis l'œuvre de tes mains Papa je vis pour toi Tu m'as connu avant que je ne sois sur la terre. Oh moi je suis l'œuvre de tes mains Papa Où irai-je loin de Papa, je toi Yahweh oh, Tu es celui qui m'a formé. Tu es le de ma vie de je te Papa, chante je vis pour Où irai-je loin de toi Où irai-je loin de ta face Oh moi, je suis Je suis l'œuvre de tes mains Alléluia. Papa je vis pour tu connaît, toi Tu me connais, tu m'as connu Tu me connais. oh Oh moi je suis l'œuvre de tes mains Papa je vis pour toi Je suis l'œuvre de tes mains Seigneur Oh moi je suis l'œuvre de tes mains Papa, Papa je vis pour toi Tu m'as aimé Avant que j'en sois formé L'hortaire de ma vie oh, oh, oh, oh, oh Avant que j'en sois formé L'hortaire de ma vie Tu m'éconnais Tu connais tout dans moi, tu m'as connu Avant la conception, tu m'as aimé Avant que j'en sois formé, terre de ma vie De ma vie, je n'ai d'être adoré de tout mon cœur et que ma vie. s'y va, sois l'image de ton royaume. Pour moi, je suis l'œuvre et tes mains. Papa, je vis pour toi. Oh, oh, oh, Jesus, le roi de Papa, je suis l'œuvre de mains, Papa, j'ai vis pour toi Tu me connais Tu connais tout ton moi tu m'en connais, Seigneur Avant que j'en sois formé, l'orateur de ma vie. Oh. Avant que j'en sois formé, l'orateur de ma vie. Alléluia. Je ne j'ai Je t'adorer, t'adorer de tout. C'est serré De demain. Oh moi je suis le roi de tes Papa je vis pour toi Je suis l'œuvre de demain, Oh moi je suis le mariné de, de, de pont que de toi Seigneur Papa je vis pour toi Pour toi je vis, pour toi je vis oh. Papa, je vis pour toi. Oh, je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Je suis l'œuvre de tes oh, mains. Oh moi, je suis l'œuvre de tes mains. Papa, je vis pour toi. Ma vie de dépend que de toi. Oh moi, je suis l'œuvre pour toi. Je vis Papa, oh, je bon. vis. Yeshua, mon amour, mon amour Oh moi je suis l'œuvre de tes mains Papa je vis pour, pour toi je toi. vis, pour toi je vis, Yeshua Oh moi je oh. suis l'œuvre de tes mains Papa je vis pour Ma toi Ma vie ne dépend que de toi Je suis l'œuvre de tes mains Oh moi je suis Tu m'as créé, oui, tu m'as formé, terrain. oui, oui Papa tu... je je suis la voix de toi Je suis la voix de ton Mère Seigneur Oh moi je suis oui, Je suis l'œuvre et l'éternel Seigneur. Papa, je, oh, vis je vis pour t'adorer. Je vis pour t'éloigner. Oh, élevez ton cœur. Oh, oh moi je suis oh, façonné. je suis l'œuvre des humains Seigneur j'ai fait pour toi Seigneur Alléluia ma vie t'appartient totalement ma vie est à toi ma vie t'appartient Seigneur oh, oh, oh. Où irais-je loin de toi Seigneur Loin de ta face c'est la mort Loin de ta face c'est la mort Loin de ta face c'est la mort Loin de ta face c'est la mort Loin de ta face c'est le désert Gloire de ta face, c'est la mort. Tu le Père de vie, le pain de vie. Laisse-moi t'adorer, Yeshua. Laisse-moi t'adorer, t'élever. Élever ton Seigneur nom. Élever ton Seigneur Alléluia. Gloire à toi, le ressuscité, Gloire à toi, les tombeau est vide. Ma est ressuscité. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Je suis l'œuvre de Dieu. Je suis de tes mains. Je suis l'œuvre. Sous-titrage Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre de tes mains. Oh, oh, oh. Papa, je vis pour toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer?